Bonjour, je m'appelle Tilda Rolato, je suis en deuxième année de génie biologique option IAB. Donc IAB c'est industrie agroalimentaire et biologique Donc à l'IUT de Hoche. Avant ça, j'ai fait un bac technologique de scientifique à NERAC. J'ai choisi l'IUT génie biologique parce qu'à la suite de mon bac technologique scientifique, c'était important de rester dans la, dans la technique scientifique. Et donc, dans tout ce qui est le milieu du laboratoire, ça m'a vraiment intéressé Manipuler euh, vraiment concrètement, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré Et ensuite, donc l'IUT de Hoche, parce que c'est un petit IUT, tout le monde se connaît, on est des classes soudées. Ensuite, cette IUT proposait des stages, donc notamment un stage de deuxième année de trois mois. Et donc, ce stage permet vraiment de s'intégrer dans une... Euh, dans le milieu professionnel, et c'est quelque chose qui est important pour des poursuites d'études qui sont plutôt courtes ou longues, selon l'IUT, mais les stages sont quand même très importants. Donc à la suite de mon IUT génie biologique, j'aimerais partir en licence pro en alternance en technico-commercial, afin d'allier ma passion et ma formation, parce que j'aimerais bien partir dans le technico-commercial, dans le domaine de l'équin, donc de l'alimentation équine ou des soins équins, et donc en alternance parce qu'il y a du coup cette relation encore avec l'entreprise et donc c'est vraiment une super méthode pour s'intégrer dans le milieu de l'entreprise.